Elle a une perfection Aujourd'hui nous fêtons la victoire ou la défaite. Des bleus pour la coupe du monde 2018. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner et donne-moi tes pronostics pour le match de ce soir. C'est parti Donc je suis en train de cacher mon sourcil pour voir la méthode professionnelle sans colle. Je vous la mets dans le petit i. En attendant, on va poser la base pour pouvoir flouter nos pores. J'utilise pour ça le porefessional de chez Benefit. Je l'applique au niveau de mes joues, de ma zone T et environ tout mon visage. Ensuite, je continue par mon teint pour mon côté droit. Qu'on va peut-être légèrement dépasser sur la limitation du côté gauche, mais ça, c'est pas trop grave. Question est-ce que ça va de la même couleur que mon teint Ça, c'est pas sûr étant donné que j'ai quelque peu bronzé. Ah Ouais, ça m'a l'air un peu clair. Donc voilà, on va le poser à l'éponge. Ensuite, on pose notre anti-cerne. Alors. Pareil, je ne sais pas si la couleur va aller Si ça va, donc environ une teinte plus claire et encore Donc je la poserai ici Je vais même la mettre au niveau de ma paupière pour avoir une base Hop, et je vais flouter avec mon éponge quelques rougeurs. Écoute, je vous mets ma musique. J'ai les lèvres bousillées. En fait, je suis stressée, puisque je suis en pleine demande de thèse. Donc, du coup, je me mords les lèvres, c'est devenu un réflexe, et je suis en train de me bousiller les lèvres. On s'en va les couilles, on s'en les couilles, on s'en bat les couilles. Après vous avoir raconté ma vie, on va continuer avec le contouring au niveau de la pommette et des maxillaires. On passe aux yeux, on va d'abord apposer du rouge au niveau du creux interne puis du blanc au centre, et du bleu sur l'extérieur. N'oublions pas l'eyeliner qui va nous donner un regard en amande. Ensuite je dessine les délimitations de ma peau, et je vais m'aider d'un scotch pour pouvoir avoir des délimitations nettes entre les différentes couleurs du drapeau. Alors évidemment je me suis basée sur le retour caméra, qui du coup n'était pas bon, évidemment le drapeau français c'est bleu blanc rouge et pas rouge blanc bleu, on est d'accord. C'est de la poudre de perlimpin. Les produits que j'utilise sont des fards gras de chez Make Up For Ever. Encore une fois on appose l'eyeliner pour faire ressortir notre œil au niveau du drapeau. Et on va commencer à dessiner les détails qui vont donner du réalisme au maquillage. Comme si la peau était vraiment soulevée, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Pour la bouche, j'ai utilisé un rouge à lèvres un peu framboise. Je vais mettre mes fossiles pour voir la vidéo qui parle de ces fossiles magnétiques. Je te le mets dans le petit i. Hop, je vais mettre euh, ma lentille blanche. Et si j'y arrive, ma sclera. Mais ça, c'est pas donné. Étant donné que là, j'ai déjà les deux blancs rouges. Je suis fatiguée, j'ai pas trop dormi. Genre, j'ai réussi quoi. Par contre, je vois plus rien du tout. Comme d'hab, il y a une bulle d'air dessus. Donc, du coup, je fait très mal. Et avec la scléra, la lentille blanche, c'est très flou vu que c'est des barres. Blanche, Mais là, maintenant on est arrivé aux photos. J'espère que je n'ai pas de retouches à faire parce que je ne les verrai pas. Donc je m'en excuse d'avance il y a quoi que ce soit qui a Ça m'a pas mal fait pleurer Et à chaque fois que je mets l'esclave, j'ai le nez qui coule parce que je pleure. <rire> Alors surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, on est de plus en plus nombreux, ça me fait tellement plaisir. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus active, ouf je me prends les chats en même temps, que sur Facebook ou sur Youtube parce que c'est plus simple d'être avec vous et puis ça touche le monde entier quoi, le monde Bah quoi que le monde entier s'en contre fou de que la France soit à la finale mais ça c'est pas grave. Et le drapeau Et voilà je suis prête pour fêter la victoire des bleus ah, attends, faut quand même que je soulève. Ah là là bla, On est tous ensemble Est-ce que j'ai le temps de faire mon make-up à la défaite Je ne sais pas. Je ne sais pas. On passe maintenant au make-up de la défaite. Oh, oh, on a perdu. C'est comme ça. Toi, on n'y peut rien. Cette tristesse qui m'envahit, on a. Oh, N'hésite pas à me dire en commentaire. Ton moi Oh, ta tristesse que je partage. Alors oui, c'est du cinéma puisque euh, le match est dans deux jours. Je ne sais pas qui va gagner, qui va perdre, même si le chat et la tortue m'ont donné de grands indices. Cela dit, le suspense reste total. J'espère que ce ne sera pas ce make-up qui sortira dimanche. Je vais réaliser ce make-up ici. Alors, j'ai les yeux proprement défoncés. On va faire avec... Je commence avec un crayon blanc à délimiter les contours de mon maquillage Je suis partie sur la base du make-up viral Blanc Canvas mais avec le drapeau français Ensuite j'utilise le même scotch pour avoir vraiment de belles délimitations entre mes couleurs Je commence par colorier les contours Pour Encore une fois mon retour caméra m'a trompé oh, Quel gredin Évidemment le drapeau français c'est le blanc rouge C'est de la poudre de perlimpinpin Puis je remplis chaque zone avec la bonne couleur. Magie, magie et vos idées ont du génie. Je continue par réaliser les ombrages au niveau de mon visage. Et avec un fond de teint liquide, je fais les coulures. Aussi simple que ça voilà le résultat. Tellement de tristesse dans ses yeux. J'espère que tu as aimé ce make-up. Donc là, on est encore mercredi. Le match a lieu dimanche. Je ne sais pas. Je suis en plein doute. Mais pour moi, c'est un 2-0 pour la France. On y croit Je vais avoir l'immense bonheur de pouvoir enlever ma scléra. Ça va être que du kiff.